Je m'appelle Alexandre Pature et je suis euh, artisan en résidence à l'Académie de l'Opéra de Paris. Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres qui vise à proposer une vitrine aux personnes qui exercent une activité professionnelle sans rapport avec leur formation d'origine. Nous sommes aujourd'hui en, en compagnie d'Alexandre Pâture. Donc Alexandre, euh, je vais te poser la première question de cette interview. Donc euh, qu'est-ce que tu as fait avant J'ai passé mon bac un bac électronique. D'accord. STI électronique pour être précis. Mm -hmm. euh, je ne voulais pas en faire euh, mon métier, donc je suis parti en fac de lettres. D'accord à Tours pendant un an. Dans quelle spécialité euh, L'être moderne. être moderne. D'accord. Donc voilà. la faculté des tanneurs, c'est ça C'est ça même. Euh, après, euh, n'ayant pas le bagage et me plaisant pas vraiment dans cette voie-là, je suis parti en fac de sciences du langage. D'accord. Toujours donc, au tanneur. Euh. Donc tu switches après le premier semestre ou après euh, le premier tu te semestre. laisses une première année euh... D'accord. Donc après le premier semestre, tu fais un une espèce d'équivalence qui te permet de rentrer directement en premier semestre de dans l'autre licence c'est ça c'est ça d'accord donc là tu fais tu me dis je suis donc le, le, le terme technique c'est artisan en résidence non mais cette euh, licence ah cette licence euh, sciences du langage sciences du langage d'accord c'est l'étude des, des langues d'un point de vue euh, plutôt linguistique que, mm -hmm. que vraiment euh, enseignement d'une langue étrangère ou, ou quoi que ce soit D'accord. Et donc tu fais ça pendant combien de temps euh, le, demi, le deuxième semestre de ma première année et mm -hmm. toute ma deuxième année. D'accord. Donc tu arrives en licence 2 et finalement tu te rends compte que c'est pas... Alors, finalement j'arrive jamais en licence 2. D'accord. Donc je tu retentes ta chance dans, dans, dans la première année. Voilà. Et euh, encore une fois, c'était intéressant d'un point de vue de culture générale, mais je me voyais pas ni faire carrière là-dedans, ni continuer à y faire ma vie. Donc, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert vraiment la couture. D'accord. Donc j'essaye de passer un BTS, euh, industrie des matériaux souples, qu'on okay. peut résumer en couture industrielle. Donc toujours à Tours euh, Non, à Bourges. À Bourges, ok. Et à la fin de la première année, je décide de pas continuer, parce que j'étais à la recherche de quelque chose de plus artisanal, de plus... Euh, D'accord. Donc, euh, dans ce BTS, quand tu parles euh, d'industriel, qu'est-ce que c'est finalement Enfin, qu'est-ce que tu avais comme cours Qu'est-ce que tu apprenais euh C'est un peu vieux. <rire> Je me Mais il y, y avait des cours de productique, donc euh, d'organisation d'un atelier pour maximiser le rendement. Euh, D'accord. Il y avait, euh, ça allait jusqu'à calculer le, le nombre, la distance de fil qu'on utilisait pour coudre tel vêtement. Mm -hmm. Il y avait bien sûr des cours techniques de, de, de couture, mais encore une fois, plus orientés vers des techniques industrielles et pas des techniques artisanales. D'accord. Et tu avais des cours d'histoire de l'art, de culture générale, pour avoir une approche plus... Euh... Alors, on avait des cours généraux, oui. mais pas à proprement parler des cours d'histoire de l'art. On avait des cours d'art de, de, appliqué. Mmh. Sans... Mais pas d'histoire de l'art. D'accord. Donc euh, tu fais ta première année de BTS et finalement tu te dis euh, ben, c'est trop industriel comme tu dis euh, c'est pas ça que je cherche donc, toi, tu, donc finalement tu cherchais quelque chose de plus artisanal. C'est ça. Ok. Donc j'étais toujours dans, dans, dans cette idée de, du costume de scène, même si je commençais plutôt à partir vers l'idée du tailleur euh, ce qu'on appelle tailleur de ville d'accord. Costume sur mesure euh, classique mm -hmm. et là je commence euh, enfin, je cherche des du travail, des petits boulots, histoire de pouvoir mettre de l'argent de côté pour essayer de faire une école. Euh, C'était quelle école chose. du coup euh, L'AFT, l'Association Formation Tailleur. Ok, qui est à. dans ah, quelle à ville Suraine, À À En okay. banlieue de Paris. Mm -hmm. Et du coup, c'est une formation de deux ans comme Une, une formation de deux ans, euh, privée. Ok. Avec euh, quand même des possibilités de, de le faire en apprentissage, mais je l'ai appris euh, plus tard, hein, beaucoup plus tard. D'accord. Donc en fait, euh, si je remets le, enfin, la ligne temporelle, tu sors de ton BTS, tu te dis finalement l'industriel, c'est pas ce que je veux faire, je veux faire quelque chose de plus artisanal. Tu cibles donc cette école, la FT, et là tu commences à faire quelques petits boulots qui te permettent de mettre de l'argent lar de, de côté, c'est ça C'est ça même. Et du coup, à un moment, tu te rends compte qu'il y a une autre formation qui est possible, c'est ça et Voilà, après quelques années, euh, puisque j'ai fini ma première année de BTS en 2012. D'accord. En, en août 2015, euh, j'entends parler euh, un peu par hasard d'un lycée à Paris, le lycée Marie-Laurencin, mm -hmm. qui propose le CAP tailleur en formation continue. D'accord. Donc en public. Et euh, forcément, c'est en août, donc impossible de les joindre euh, puisque c'est les vacances scolaires. Oui. J'attends quelques temps et j'arrive à les joindre début septembre. C'était un mardi. On me dit de rappeler le jeudi pour que la personne euh, qui. Enfin, je les appelle pour leur demander s'il est possible que moi, à mon âge, j'avais 23 ans à l'époque, euh, si je pouvais euh, rentrer quand même dans la formation, ou, si, euh, voilà histoire de discuter. On me dit de rappeler. Je rappelle le jeudi matin. On me dit euh, est-ce que vous pouvez être là cet après-midi Je m'arrange, je, je réserve un covoiturage. Je suis là oui. l'après-midi. En fait, on me met le dossier d'inscription dans les mains et on me dit vous le ramenez mardi, vous commencez mercredi. D'accord. Et euh, tu sais qu'est-ce qui a permis euh, d'accélérer les choses Est-ce qu'ils aimaient bien ton profil Est-ce que, euh, est que le courant est bien passé euh... ben, le, La personne qui, qui s'est chargée de, de, de ça, qui a un peu insisté pour que je rentre, puisqu'il mmh. a... Normalement, il y avait 12 personnes dans la classe, et moi, j'étais le 13e, donc euh, il a fait un peu du forcing. Il, il m'a dit un peu plus tard que... Il avait senti quelque chose que c'était vraiment ce que je voulais faire et euh, il a un peu insisté pour que, pour que je puisse faire cette formation d'accord et du coup cette formation euh, tu, tu peux nous en dire un peu plus ça a duré combien de temps comment ça s'est passé euh... alors c'était en un an d'accord puisque j'avais déjà un bac donc euh, donc tu n'avais pas besoin de refaire toute la partie euh, générale. c'est ça mmh. j'avais vraiment que les cours pratiques bah, qui étaient centrés sur euh, vraiment sur ce qu'on appelle le, la construction donc le, le, le montage des pièces mm -hmm. passe pas tellement sur le patronage hein, Tu peux ces, nous ces définir un peu euh... alors le patronage c'est le fait de faire un patron de créer un, un, un patron d'une veste par exemple d'accord hein, à plat à partir de rien juste des mesures euh, d'un client ou des mesures euh, générales d'une taille précise on crée le patron une fois que le patron est fait il faut couper euh, le tissu et ensuite Quelqu'un s'occupe de monter le vêtement final. Ok. Et euh, qu'est-ce que tu avais comme type de, enfin comme euh, cours parce que là tu nous as parlé d'un type bien particulier. Mais est-ce que tu en avais d'autres ou est-ce que tout tournait autour de ça finalement Alors principalement autour de ça. Mm -hmm. On avait des cours de, de hommes, des cours femmes. D'accord. Parce qu'il y a quand même quelques techniques différentes entre les deux. Donc, et tout, on on a... nous en est un peu plus sur les techniques. C'est lié aux différentes morphologies ou C'est euh... ça. C'est plutôt lié aux morphologies et aux types de vêtements. Les, les, les hommes et les femmes portent pas les mêmes vêtements portent pas non les pas. mêmes matières non plus même si c'est pas toujours le cas et que, mmh. euh, et que ça a parfois les, les, les ça a tendance à se les, les frontières ont tendance à se brouiller oui mais, euh, mais ça reste tout vrai quand même d'une manière euh, assez globale euh, une chemise d'hommes pas c'est pas la même matière qu'un chemisier de femme assez souvent ok d'un point de vue global, parce que c'est vrai que dans le détail, parfois c'est exactement la même chose. Donc tu fais ce CAP, et euh, donc tu es en cours du soir ou tu es en alternance euh, Ni l'un ni l'autre, c'est en ni formation continue. D'accord, euh, donc en fait tu as cours tous les jours et, voilà. euh, et tu fais un stage et, euh, Deux stages dans l'année. Deux stages Un de cinq semaines, un de trois semaines. Ok, tu peux nous en parler Le stage de cinq semaines, c'était avec un, un petit designer euh, qui est près de Montmartre, mm -hmm avec qui le courant est très bien passé qui m'a appris beaucoup de choses même si c'était assez éloigné du tailleur euh, j'ai quand même beaucoup appris Et le deuxième stage c'était chez smalto d'accord qui est euh, un tailleur un, un des grands tailleurs parisiens euh, qui a aussi une collection de, de prêt-à-porter plutôt haut de gamme ok Et j'ai passé trois semaines à faire des poches mais j'ai appris à bien les faire à faire des poches. D'accord. Poche. Des poches extérieures, intérieures, euh, euh, de tout type et euh, sur tout type de tissu. Mmh. Ça peut paraître un peu, euh, un peu fou de se tirer trois semaines à faire que des poches, mmh. mais euh, dans, dans le tailleur de ville, il faut savoir que les gens ont une spécialité et souvent ils font que ça de leur journée. D'accord. Certaines personnes ne vont être que aux poches, d'autres que aux manches, d'autres que aux boutonnières. Et trois semaines à faire des poches, ça m'a juste permis d'apprendre à bien. Avoir un certain automatisme pour les faire, mais pas encore à les faire totalement bien. Mmh. Puis je pense que ça t'a permis de découvrir tous les types de poches, et même ceux qui sont moins communs. Parce que tu parlais de vestes de ville, mais je suppose qu'il y a une catégorie de poches qui correspondent aux vestes de ville, et des poches qu'on ne peut pas voir sur une veste de ville, par exemple euh, Pour ainsi dire, oui, il y a les poches plaquées, qu'on retrouve assez rarement, quoique la, la mode tendance à changer à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, J'en ai, ai pas fait pour le coup parce que vraiment le, le... traditionnellement dans vraiment le côté classique d'un costume sur mesure, c'est vraiment deux types de poches, euh, deux et demi, trois, qui, qui existent. Vous en fait, une poche passepoilée et une poche avec rabat, c'est la même chose. D'accord. C'est juste qu'il y a un rabat en plus. Ok. Il n'y a pas une poche passepoilée, d'où le et demi et la poche poitrine qui sont euh, qu'on retrouve aussi sur les gilets généralement oui qui sont les, les, les deux types euh, qui a besoin vraiment de savoir euh, absolument bien ok bon bah merci qu'est ce que tu fais maintenant euh, donc maintenant je suis la version longue c'est euh, artisan en, artisan costumier en résidence à l'opéra de paris à mmh. l'académie de l'opéra de paris d'accord euh, pour faire simple je suis apprenti costumier ok du coup tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ton quotidien euh, qu'est ce que tu fais euh, dans la journée qu'est ce que tu fais pour préparer les spectacles par exemple si on commence par une journée un peu type il n'y a, a pas vraiment de journée type parce que le, mon boulot principal c'est de euh, faire le montage de costumes ou les retouches mm -hmm. sur un costume donc euh, quand, quand j'arrive, soit je finis le travail que j'ai commencé la veille, soit euh, je, je recherche du travail, je demande s'il y, y a quelque chose qui, qui peut être fait. D'accord. Parce que je suis pas vraiment attaché à une production, contrairement à, aux fixes ou aux intermittents qui sont vraiment sur une production en particulier, mm -hmm. à moins d'un besoin extrême de main d'œuvre sur une production qui ne pas vraiment changer. J'oscille je, je un petit peu. D'accord. Et du coup, euh, tu, enfin, quand tu travailles sur un costume, tu es le seul qui travaille dessus euh, ou euh, c'est un travail collectif Par exemple, ça sera la question. Et la deuxième question, j'en profite est-ce que tu es plus spécialisé sur un type de costume ou euh, vraiment ça varie selon les journées, selon les spectacles C'est assez variable. Euh, généralement, quand on commence un costume, on le termine. Mm -hmm. Ce qui est pas toujours le cas, puisque peut se passer plein de choses qui font qu'on ne le termine pas tout à fait et quelqu'un d'autre le termine alors. Mais généralement, on est plutôt sur un. Pour un costume neuf, euh, en fabrication, on le commence, donc on le termine. Ça nous permet de le suivre, surtout. Parce que chacun a un peu ses techniques. D'accord. Même si globalement, tout le résultat est le même. Il faut y a des, euh, des petites choses qui font que quelqu'un d'autre va pas le terminer de la même manière et qui font que. Ça va changer. D'accord. En, en gros, enfin, pour résumer, euh, ça, ça, dans le détail, ça va pas forcément changé comment le vêtement va se terminer, mais ce, si on a l'habitude de faire une chose d'une certaine manière et quelqu'un d'autre passe derrière et n'a pas l'habitude de le faire de la même manière, ça peut lui, lui compliquer un peu la tâche, donc lui faire perdre un peu du temps. Euh. D'accord. C'est un peu la patte finalement de chaque couturier euh, mmh. qui a sa façon de faire. Et du coup tu as une spécialité sur certains costumes ou vraiment euh, toi tu n'es pas spécialisé ou, ou d'autres leçons? Moi je suis plutôt costume homme. D'accord. Même si j'ai des bases en, en costume de femme, je suis quand même plutôt spécialisé dans le tailleur. Mm -hmm. Même si j'ai encore beaucoup à apprendre, bien sûr. Et j'ai pas fait beaucoup d'historique non plus, donc c'est plutôt plutôt le classique de façon tailleur de ville pour le moment. D'accord. Et du coup, tu nous parles de fabrication de costumes, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différentes étapes euh, Vraiment, est-ce que tu pars d'un dessin papier Est-ce que tu pars... Enfin, euh, comment est-ce que tu choisis le tissu, par exemple Est-ce que c'est quelque chose d'imposé ou il euh, y a un peu une liberté créative là-dessus Alors, euh, ici à l'Opéra, c'est très hiérarchisé. Donc, on a pour chaque spectacle, va y avoir un créateur de costumes engagé pour l'occasion d'accord qui va produire des maquettes qui va choisir avec un, un chargé de production les tissus, voir s'il faut acheter, fabriquer, choisir vraiment le modèle, les détails euh, par exemple une veste euh, une veste de tailleur classique. Euh, en vrai on peut faire plusieurs types de poches différentes, euh, une infinité de tissus, euh, choisir si à l'intérieur ce sera un entoilage traditionnel ou un entoilage thermocollant c'est le suivi, le chargé de production et le créateur des costumes qui va vraiment mettre au point tout ça, souvent accord. en accord avec le coupeur. Donc le coupeur, c'est lui qui va faire des propositions de prototype au, au créateur des costumes. Et si ça, le, le prototype est accepté, que ça passe bien en, en fabrication, c'est lui qui va faire le patron final, couper le tissu et le donner après à quelqu'un pour le montage. D'accord. Et tu me disais tout à l'heure, le coupeur, c'est le, le responsable de l'atelier Ou euh, ça n'a rien à voir euh, Ça n'a rien à voir. D'accord. Dans l'atelier même, on a un chef d'atelier, mm -hmm. des seconds d'atelier qui sont coupeurs. D'accord. Avec parfois des intermittents coupeurs qui viennent en plus pour une production particulière. Et les gens à la table, donc les gens qui vont faire le montage. Ok. Donc si je remets les pièces dans l'ordre, le coupeur fait le patron final Coupe les pièces de tissu et c'est à ce moment-là que euh, toi tu le reçois. Donc pour travailler dessus. Voilà. Donc euh... c'est le coupeur qui va avoir sa petite équipe au sein même de l'atelier mm -hmm. qui va euh, à qui on va se référer si on a besoin de savoir euh, exactement comment monter telle ou telle chose. Si il faut que que la... ça peut arriver surtout dans le costume de scène qu'il faut des poches un petit peu exagérées parce que c'est le désir. Du, du créateur de costumes de faire par exemple des poches euh, beaucoup trop grandes d'accord donc c'est à lui qu'on doit se référer pour savoir exactement quelle taille on doit faire ou euh, par exemple d'accord et euh, du coup en moyenne enfin j'imagine que ça varie mais euh, tu passes, tu peux passer combien de temps sur un costume ça dépend du costume bien oui. <rire> sûr un pantalon c'est beaucoup plus rapide à faire qu'une veste euh, complète totalement traditionnel mmh. euh, une veste traditionnelle normalement c'est environ 60 heures de travail d'accord euh, moi je suis à beaucoup plus que ça D'accord. je suis à 70 80 heures ok je pense bah, ou quelque chose comme ça oui. Ok. et euh, du coup dans les éléments euh, Enfin, plus, plus, enfin, dans les éléments classiques des, des différents vêtements, qu'est-ce qui prend le plus de temps C'est la veste euh, traditionnelle. C'est la veste. Okay. Oui. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'une chemise, par exemple. Euh, y a même un... même si un jabot sur la chemise ou. Euh... La une veste, il y a beaucoup plus de pièces différentes. D'accord. Au, au final, un, une chemise, il y a un dos, de devant, deux manches, deux poignets et un empiècement dos. Une veste, il y a euh, très souvent les deux devant, des petits côtés, euh, le dos séparé en deux, donc deux le dos, euh, les manches sont séparées en deux, donc quatre morceaux de manches, plus la parementure, la doublure, l'entoilage intérieur. Et en technique euh, traditionnelle, il y a énormément de travail à la main mm -hmm. qui, qui, qui va permettre à la veste d'avoir d'englober le corps vraiment d'une façon naturelle et, euh, et qui tombe vraiment bien. D'accord. Ce, ce qui est nécessaire pour le spectacle aussi, puisque une veste, elle va servir beaucoup en fait. Le, le, un spectacle va être joué peut-être une quinzaine de fois. Mm -hmm. Je dis un chiffre un peu au hasard, mais mais ça peut être pris ça peut resservir pendant dix ans et être joué chaque année, partir en tournée ou euh, être loué, être prêté, être réutilisé dans une autre pro production. Donc il faut qu'il euh, faut que ça puisse tenir. Oui, sachant qu'en plus, si jamais... Enfin, euh, le, le costume peut ne pas changer, mais le comédien, si. Et dans ce cas-là, mmh. il faut faire des retouches pour adapter la veste. C'est ça. D'accord. Et euh, c'est pour ça que dans la fabrication, ici dans notre atelier, on, on prévoit ça, on laisse des valeurs de couture plus importantes pour pouvoir facilement retoucher après, par la suite. D'accord. Donc, donc ça, c'était un peu ta journée type, même s'il n'y a pas de journée type euh, dans l'année, est-ce qu'il y a des moments qui sont plus prenants que d'autres ou est-ce qu'il y a la même charge de travail un, un peu toute l'année finalement C'est un peu en dents de scie. Mm -hmm. Il va y avoir euh, Forcément, plus on est loin de la première, de, de, de la première représentation d'une production, plus c'est un petit peu tranquille parce qu'on a le temps et au fur et à mesure qu'on approche de la première, forcément tout devient un peu plus pressé. Oui. Mais ça dépend de plein de facteurs. Pendant, pendant les répétitions il peut y avoir des changements de mise en scène d'accord donc parfois des changements de costume aussi donc de euh, du travail qui, qui nous arrive un, un peu au dernier moment d'accord sachant que quand une pièce tourne si jamais il y a un costume euh, qui est taché enfin euh, vous pouvez euh... Enfin, Est-ce que c'est possible de devoir faire des retouches en costume euh, du lundi soir pour le mardi soir, par exemple Parce qu'il y a eu un petit problème, une petite anicroche Généralement, notre travail s'arrête le jour de la première. D'accord. Là, après, ça passe à un autre service, le service habillement, qui mm -hmm. va s'occuper des, des petites retouches, du, du nettoyage, du, etc. Mais ça arrive parfois qu'un chanteur tombe malade et qu'il soit remplacé un peu au pied levé. Et ça nous est arrivé, euh, pas très longtemps d'ailleurs, de devoir refaire, euh, refaire un costume euh, ou refaire des retouches ou refaire des réparations. Euh. Oui, sachant et, que c'était un... tout le même jour d'ailleurs. C'était <rire> Il y avait eu euh, des réparations et un nouveau costume à faire le même jour. Euh. D'accord, donc là c'est un peu euh, le branle-bas de combat dans l'atelier et tout le monde finalement se concentre euh, sur euh, cette pièce-là. Euh... C'est possible, parfois on ne peut pas séparer le travail. Euh... Bien sûr. Du coup, comment ça se passe quand on, vous avez, par exemple, des, euh, des costumes sur, le, sur lesquels il y a des bijoux C'est un travail commun, du coup, entre les différents services Alors, on a le service décoration sur costume, mm -hmm. qui va s'occuper de toute la partie costume, mais qui n'est pas vêtement. D'accord. Par exemple, ici, même si c'est pas directement le service déco costume, ça aurait pu. On a commandé auprès d'un fournisseur euh, l'ovale, la flèche et le calice. On a après cousu euh, dans notre atelier sur euh, sur le tabar. D'accord. Et euh, ces deux costumes qui nous entourent, tu peux nous en dire peut-être un peu plus. Alors ça c'est un costume pour euh, Parsifal. D'accord. On va donner euh, dans quelques semaines, mois, c'est plus exactement quand. Et ça c'est un costume pour les huguenots qui sera l'année prochaine. Ok. Euh, ce costume là il y aura, il y aura 75 euh, sur scène si je me souviens bien ok Donc, il faut pouvoir euh, produire tout ça euh, dans un cas comme ça je crois qu euh, que c'est euh, peut-être que je dis une bêtise c'est euh, sous traité auprès d'un fabricant oui. pour euh, nous soulager un peu de la charge de travail bien sûr est ce que du coup faire 75 fois le même costume mais sur des morphologies différentes dans l'absolu on peut le faire mais c'est très long et c'est très long et ça revient parfois moins cher de demander à une entreprise qui est équipée pour faire de, de la série d'accord alors que nous on est capable de faire vraiment des petites séries euh, On fait plutôt des généralement des pièces uniques d'accord après ça arrive aussi que euh, on fasse juste fabriquer le, le, la pièce Entière et que toutes les décorations, on les ajoute nous-mêmes. Mmh. Euh, ici, ce costume-là, euh, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, euh, la fraise est séparée du col. D'accord. Avec, euh, on a, on a quelqu'un en ce moment qui s'occupe de créer des fraises, de les fabriquer, de les élaborer. Euh tout un tas différents de, de, de fraises. Oui, puisqu'une fraise finalement, enfin, le, enfin, la base de la fraise, c'est du tissu qu'il faut plier euh, d'une certaine manière. C'est ça, ça peut se faire que à la main. D'accord. C'est un travail vraiment de, de... très très beau travail, mais très très long. Est-ce qu'il y a combien d'heures de ouais. travail sur euh, ce genre euh... Je ne saurais pas dire le temps qu'il faut, mais c'est ça peut, peut prendre des jours, je pense, pour certaines. Euh... Oui, quand même. Alors, on les fait plus vraiment comme on les faisait à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on a des matières nouvelles, synthétiques, qui font qu'il n'y a plus besoin d'avoir du coton qu'on doit amidonner, qu'on doit presser avec des fers spéciaux. Maintenant, on a ce qu'on appelle du crin, synthétique, qui va naturellement garder la forme qu'on lui donne. Ce qui nous sauve beaucoup de temps. D'accord. Et si on, si on parle effectivement de ces nouveaux matériaux qui vous permettent de gagner de temps, est-ce que tu as un peu l'influence de la technologie sur l'évolution de ton métier Assez peu au final, mm -hmm. parce que euh, pour une veste, il y a deux, par exemple, j'en reviens parce que c'est un, un très bon exemple, J'en reviens encore dessus, mais euh, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un entoilage. Euh, dans le prêt-à-porter aujourd'hui, Généralement, c'est une toile qui est avec une colle dessus qui va fondre à la chaleur. Donc, euh, on l'applique sur notre pièce, un coup de fer, et c'est bon. La pièce est rigidifiée. On s'en sert surtout pour les devants, justement pour euh, avoir une bonne tenue avec quelque chose d pas vraiment rigide, mais qui va épouser le, le, le corps euh, pour, pour lui donner une, une jolie ligne. Mm -hmm. Et traditionnellement, c'est plutôt une toile avec un mélange de laine, de crin d'animaux. De, de, de coton auquel on va imposer une forme euh, tout un travail à la main euh, à faire euh, assez long et on continue à le faire traditionnellement on va pas utiliser du thermocollant parce que c'est beaucoup plus durable de le faire en... le, le vêtement va vivre beaucoup plus longtemps qu'en faisant de façon traditionnelle donc c'est plus long à faire mais le vêtement va durer plus longtemps voilà et au final on dans le costume on utilise beaucoup des nouveaux matériaux mais surtout pour leur rendu assez peu de, de façon vraiment technique euh, comme ça où ça va nous gagner du temps généralement c'est plutôt pour euh, parce que le, le créateur va chercher un rendu particulier sur scène qui va vouloir euh, que quelque chose fasse un peu carton ou fasse astronaute ou fasse. dans ce cas là on va utiliser des matières nouvelles mais sinon assez peu d'accord et du coup, tu nous parlais de différents services. Et ce que tu me disais, c'est qu'effectivement, l'Opéra de Paris a une particularité, c'est qu'il internalise beaucoup de métiers différents. Mmh. Je ne saurais pas dire combien il y a de corps de métiers différents. Mmh. mais Il y en a énormément. Euh, rien que dans le costume, on a la déco, le tailleur, le flou. Le euh, flou, c'est le. Le c'est plutôt vêtements de femme. D'accord. en opposition au tailleur qui est plutôt vêtements d'homme même si euh, c'est pas toujours euh, c'est pas une vérité absolue mm -hmm. est-ce qu'une femme habillée en homme ou un homme habillé en femme voilà. euh, donc euh, la déco on a bien sûr euh, les chapeaux d'accord c'est un service à part entière c'est un service toi. à part entière euh, juste en dessous qui euh, qui peut aussi bien fabriquer que, que faire de l'achat et de la retouche des modifications euh, on a aussi perruques, maquillage, coiffure, euh, menuiserie, matériaux composites, donc euh, en gros faire des, des, des fausses statues qui ressemblent à de la pierre mais qui sont euh, très légères qu'une qu seule personne peut porter. Mmh. Euh, travail du métal, euh, travail du bois, puisque parfois il faut créer des... Enfin c'est le menuisier qui fait ça, mais on euh, peut avoir besoin de meubles bien spécifiques sur scène, des fauteuils, des lits qui vont être créés spécialement pour l'occasion. D'accord. Euh, peinture, euh, tapisserie pour tapisser meubles et la peinture bah, pour faire euh, ces décors en toile peinte qu'on utilise encore parfois. Ok. Tous ceux auxquels je pense maintenant, je, je suis à peu près persuadé que j'en oublie. Mais il y a. Fait il voilà, vrai, ça fait un, un, un métier un... qui qui sont presque disparus dans la vie de tous les jours, mm -hmm. mais qui continuent d'exister ici. Et qui l'opéra participe à la formation de, de jeunes gens sur sur ces métiers là sur ces métiers rares et, et du coup c'est vraiment une spécificité donc les autres opéras ont un fonctionnement qui est différent du coup alors pas tous il y a d'autres salles de spectacle qui continuent à avoir beaucoup de services mm -hmm. mais c'est vrai que ça représente quand même un, un investissement financier assez important d'avoir des équipes à l'année un petit opéra de province qui va faire peu de création et peu de production n'a pas du tout les moyens d'avoir euh, autant de gens, autant de métiers différents euh, en permanence prêts prêt à, à créer quelque chose. Euh, du coup, est-ce que tu passes tout ton temps dans l'atelier ou est-ce que tu as d'autres activités euh, durant les journées, durant les semaines alors, une des choses qui est très bien avec l'académie c'est qu'on n'est pas euh, même si on est globalement on a une spécialisation mm -hmm. dans mon cas le tailleur on fait pas que ça non plus euh, toute notre année d'accord on a déjà des spectacles euh, réservés à l'académie où c'est les chanteurs les musiciens de l'académie qui sont sur scène et nous nos costumes qui s'occuperont de la de la pas de la création puisqu'il a un créateur qui engagé pour mais euh, on travaille directement avec le créateur pour voir ce qu'il veut ce, qu ce dont il a besoin mm -hmm. et essayer de lui offrir euh, de lui offrir ça ah, par exemple sur le dernier euh, qui a eu on, ça a été donné début novembre mm -hmm. ryan ou la ronde adapté d'une pièce de schnitzler d'accord adapté en opéra par philippe en 193 euh, que j'ai adoré travailler dessus parce que on était un peu les secondes ateliers dans un mini atelier. d'accord euh, Donc ça a été très vraiment très beau de. peut-être vraiment en première ligne et d'après de voir sur scène le Puis, rendu. C'était pas dans la grande salle de Bastille, mais euh, c'était à l'amphithéâtre, mais voir quand même le rendu de ces euh, de ces pièces. J'ai euh, notamment fait fabriquer un t-shirt, qui, qui est une pièce unique. Mm -hmm qui est aujourd'hui sur euh, sur des pubs qu'on voit dans le métro pour la prochaine saison de l'opéra et quand je passe devant je, je me dis à chaque fois c'est moi qui l'ai fait c'est comme si j'étais sur l'affiche alors que j'ai pas envie d'être sur l'affiche mais c'est tout comme d'accord c'est un peu ton travail qui est mis en valeur ouais. et qui est montré à tout le monde du pur hasard parce que j'étais pas du tout au courant de ça mais, une belle surprise d'accord et du coup tu me disais aussi que tu faisais euh, du suivi de production, c'est ça Voilà, sur euh, Don Pasquale. D'accord. Ça consiste en moi du coup et, et euh... le, le suivi de production, c'est la, la personne qui au sein de l'opéra va faire le lien entre le créateur des costumes et les ateliers qui va s'occuper de d'aider le, le, le créateur des costumes à vraiment bien mettre au point ses envies, ses idées. Mmh. De voir avec l'atelier si, si c'est possible de réaliser ce genre de choses. Euh, si jamais il y a des achats à faire, parce que ça arrive assez souvent que certaines pièces, genre des chemises, on va pas s'embêter à les fabriquer. On va directement aller les acheter. Et c'est cette, cette personne-là qui va s'occuper de les acheter, qui va aller regarder dans le stock, chercher avec le créateur le costume particulier qui, dont il pourrait avoir envie ou dont il pourrait avoir besoin. D'accord. Et du coup sur Don Pasquale qui sera joué ce sera joué euh, fin mai début juin je sais plus exactement non plus hmm. avec un très bon casting et une mise en scène assez prometteuse de ce que j'ai pu en apercevoir en d'accord Et du coup tu nous parlais du stock c'est-à-dire que effectivement les costumes fabriqués quand ils sont plus en tournée vont dans le stock et il y a tout un travail de recherche qui se fait aussi Alors un costume et qu'il soit fabriqué ou acheté, il a son étiquette dedans et il est attribué à un spectacle bien particulier, à une mise en scène bien particulière. Il n'est pas, il traîne pas dans un coin, il ne change pas de main en main euh, comme ça. Il est vraiment, il a sa production. D'accord. Au bout d'un certain moment, les productions sont déclassées, donc le costume, on va. Des personnes qui chargent de ça, qui vont définir si on le garde sous le coude parce qu'il peut resservir pour une, pour une autre production. Mm -hmm. un plus simple exemple, c'est un frac, donc un habit Code euh, 19e. Ça, ça va forcément resservir parce qu'il y, a, y, a, y en a toujours besoin. D'accord. On en a une collection assez impressionnante. Ah. Donc, ça, on va forcément le garder. Après, euh, un tabac comme ça, il y a peu de chances que ça resserve sur autre chose. Donc, il sera gardé quelques temps, puis mis dans un premier stock, qui sont à Paris, euh, porte de Clichy. Mmh. Et au bout d'un moment, ils sont mis dans un autre stock qui est en province. D'accord. Et après plusieurs années, quand on sait vraiment que ça va pas servir, ils sont proposés au Centre national du costume de scène. Mmh. Dans certains cas, tous ne sont pas proposés euh, là-bas et de, de temps en temps il y a des ventes organisées par l'opéra de, des anciens costumes. On a vu que tu as commencé tes années d'études euh, par des études de lettres, puis des études de sciences, et ensuite tu t'es tourné vers, vers la couture. Mais finalement, qu'est-ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre J'avais toujours... Enfin, euh, j'ai appris à coudre relativement jeune. D'accord. Pas, pas de façon mirovolante, incapable de me faire un vêtement, mais bricoler réparer des choses que je savais faire et c'est que quand j'étais à la fac que je me cherchais un peu professionnellement que j'ai eu la chance de rencontrer un acteur qui m'a donné une place ouais. pour aller voir Cyrano Bergerac et quand j'ai vu les personnages arriver sur scène j'ai eu une, une sorte d'épiphanie je me suis dit je veux faire ça je vais être capable de, de, de faire ce qu'on voit sur scène de faire ces vêtements là qui sont sur scène, pas forcément des vêtements de tous ouais. les jours, mais euh, et c'est l'envie est restée pendant okay. des années, ça m'a pris des années à le faire, mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui j'ai réussi. D'accord, parce qu'effectivement ce que tu me disais, c'est entre le moment où tu vois ce, ce spectacle sur scène et le moment où tu finis ton apprentissage, il se passe cinq ans pendant lesquels effectivement euh, bah, tu plus le... de cinq ans même, oui, je c'était en 2010 d'accord je suis allé voir cette pièce Alors, en 2011 je tente mon bts et je me rends compte que de l'industriel c'est pas ce que je désire mm -hmm. et c'est en 2015 que je commence mon cap pendant ces années j'ai fait un peu d'hôtellerie de, j'ai des petits boulots de de, de de commercial dans les magasins des, des bricoles comme ça d'accord mais, mais tu avais toujours cette envie, ce but toujours qui était euh, de faire la couture mmh. pour les costumes de scène. Mmh. D'accord. Après, ça, pas que pour le costume de scène, ça, ça a un peu dévié vers le tailleur de ville, tailleur oui. traditionnel. Mais ça restait dans l'artisanal et quand même dans, un, dans une certaine spécificité du vêtement. Ok. Parce que du coup, effectivement, c'est vrai qu'on en parle, mais il y a plein de spécialités chez les tailleurs, je suppose. Voilà. Plein, pas vraiment, non. Un tailleur de ville va faire principalement euh, veste, pantalon, gilet, manteau. Mmh. Après, dans le costume, c'est un peu différent parce qu'on se retrouve à faire des pièces. Euh, ici, c'est totalement original parce que c'est inspiré historique, mais avec quand même beaucoup de moderne. On a un, on a un zip, euh, mais en même temps, on a une fraise. Et ça reste l'idée du pourpoint, mais réinventée. Mmh. On se retrouve à faire un, un tabac, on peut se retrouver à faire des capes de roi gigantesques. Euh, euh, et le lendemain, on fait une tenue d'astronaute. Euh, c'est arrivé. Euh, du coup, ça me donne envie de te de demander qu'est-ce que c'est le plus improbable euh, qu'était l'occasion de voir et de réaliser la, la tenue de, de cosmonaute, pour le coup, c'est... Euh, même si j'ai fait assez peu de travail dessus, ça a été assez, assez impressionnant à faire, mm -hmm. à voir. Surtout le, le résultat sur scène, ça, ça valait tous les films de science-fiction du monde. Oui. Je pense que c'est euh, cette chose-là la plus, la plus étonnante que j'ai faite pour le moment. Si je suis euh, ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu fais ton CAP, tu fais un premier stage de 5 semaines, puis un deuxième stage de 3 semaines. Et du coup, comment est-ce que tu arrives à l'Opéra de Paris après mon CAP, j'ai voulu continuer dans cette voie. J'ai cherché un apprentissage pour essayer d'aller plus loin, d'avoir plus de pratique. Parce que, en cours, on reste dans un milieu quand même très scolaire. Je voulais vraiment apprendre, me perfectionner. Donc j'ai postulé auprès de l'Opéra de Paris. Sur un coup de tête sur que tu avais vu l'annonce passer Pas du tout, juste candidature spontanée. D'accord. En leur expliquant que un peu mon parcours. Mmh. Euh, j'ai eu mes entretiens et ils ont décidé de me prendre en apprentissage pour un an d'accord euh, j'ai fait cette année et je pense que ça s'est très bien passé parce que vers la fin de la première année j'ai demandé à rejoindre l'académie qui pourquoi un programme un petit peu différent qui est un peu, un peu plus ouvert et on a quelques cours en, enfin, qui sont plus des, des genres de séminaires sur notamment l'histoire de l'opéra ou l'utilisation de la vidéo dans la mise en scène Okay. des choses comme ça et euh, ils ont accepté que je fasse cette, cette deuxième année au sein de la enfin, cette première année au sein de l'académie mais cette deuxième année à l'opéra ok et me voilà là maintenant. finalement euh, qu'est ce que ta formation de base t'apporte tout ce qui concerne les lettres les sciences est ce que tu t'en sers encore ouais. bah, les lettres c'est jamais perdu parce que euh, de la culture d'une manière générale la culture c'est toujours bon à prendre mmh. après je pense que ça m'a quand même appris des choses au niveau de l'analyse de texte qui, qui même s'ils me servent pas maintenant pourront peut-être me servir dans ma carrière plus tard d'accord mais voilà être capable d'analyser un vêtement aussi c'est c'est utile de, de de d'imaginer comment la mise en scène va utiliser le vêtement que j'ai dans les mains quand on n'a aucune idée de ce à quoi va ressembler à la mise en scène c'est un jeu qui est assez amusant d'accord puisque finalement le vêtement comme le jeu d'acteurs euh, enfin, porte son discours et euh, tu as un travail d'analyse dessus qui se fait sur pas euh, sur euh, le enfin sur le message qui va être véhiculé par telle et telle partie de chaque vêtement c'est ça mm -hmm. bah, je, je, je trouve c'est peut-être personnel mais je trouve qu'un qu costume, ça participe à la personnalité d'un personnage ou d'un groupe de personnages. Le... Un roi qu'on qu habillerait euh, en jogging, ça veut dire quelque chose. Même s'il ne ressemble pas à un roi, on peut comprendre par la mise en scène ou par le texte que c'est un roi, mais il est en jogging. Donc, c'est pas anodin ce, ce genre de choses. J'exagère, je prends forcément un exemple très, très marquant, mais... D'accord. Mais il y a le, le, le travail en amont du créateur est souvent sous-estimé de toute la recherche qu'il y a derrière, de tout, tout ce que son imaginaire va produire. Au final, c'est qu'un vêtement, mais qui va être chargé de sens. Oui, ça veut dire que finalement, même si l'acteur ne parle pas, même s'il si reste très statique, son vêtement et sa posture en disent déjà beaucoup sur euh, qui il est et euh, son attitude, mmh. d'accord. Et euh, du coup, l'électronique, tu me disais, euh, tu t'en sers plus, mais euh, l'état d'esprit, euh, oui? Là, il, ça requiert quand même un esprit mathématique, euh, d'un point de vue assez assez général, et ce qui est utile dans le costume, parce qu'il faut quand même, euh, certes, on ne passe pas nos journées à faire des calculs, mais le, le, avoir un sens de la, de la géométrie dans l'espace euh, être, être capable de, de faire des petits calculs assez rapides euh, petits calculs mentaux euh, simples mais s'il faut sortir sa calculette à chaque fois qu'il faut faire 5 plus 3 on ne s'en sort jamais c'est sûr et du coup est ce que tu as une petite anecdote en tête que tu voudrais nous partager c'est pas vraiment une anecdote en particulier mais c'est plutôt la vie de tous les jours ici au sein de l'opéra, où euh, ben, on prend sa pause, on va prendre un café, on se retrouve à croiser des, euh, une chanteuse en robe 18 e qui attend patiemment l'ascenseur euh, en faisant ses vocalises, euh, au détour d'une porte comme ça de façon assez inattendue, ou euh, de, de, de croiser un chef d'orchestre mondialement reconnu, euh, de, ouais, on va prendre la porte au même moment et c'est quasiment si on se bouscule pour la prendre. Et voilà, C'est une sorte de grosse usine, de grosse fourmilière qui, euh, qui, avec beaucoup de gens qui, euh, qui passent et qui, qui font, qui ont tous ce, ce but d'essayer de créer un spectacle, de créer du rêve. D'accord. De... Et on y arrive, généralement. On entame le mot de la fin. Donc, Est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui ont envie de devenir un autre de, de mon point de vue personnel il n'y a pas vraiment de conseil à donner parce que je, pour moi j'ai juste eu beaucoup de chance. Mmh. De, de, j'ai eu beaucoup de chance d'entendre de, de, parler du CAP à marie Dorancin et qui m'ait accepté. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir postulé à l'opéra je pense au bon moment et que ma candidature a été retenue. Eu, pour moi c'est que de la chance ça n'empêche pas de, de quand on veut quelque chose bah, il faut persévérer dedans mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi, qui ont voulu changer, qui n'ont pas forcément trouvé les bonnes personnes ou euh, qui n'ont pas forcément fait au bon moment. Ça peut paraître très cynique de, de, de dire ça, mais euh, à part s'accrocher, il n'y a pas vraiment de conseil à, que je puisse donner. Ok. Là, merci beaucoup en tout cas. Compris. Bon Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à nous soutenir sur Tipeee, à partager, à nous écrire un commentaire. Mais surtout, si vous connaissez des autres, n'hésitez pas à leur en parler et à leur conseiller de nous contacter afin qu'on puisse réaliser leur interview. C'était Patrice et Florent pour les autres. Merci et passez une bonne soirée.